Donc je vais vous présenter aujourd'hui, euh, on va ouvrir aujourd'hui l'UE euh, Programmation Concurrente euh, et je vais vous, euh, vous expliquer comment on va fonctionner euh, cette année. Alors d'abord, il faut que vous sachiez, mais je pense que vous en avez déjà rendu compte, c'est que l'informatique envahit tout, hein, ça va jusqu'à nos smartphones. Vous n'imaginez pas ce que vous avez comme informatique dans une voiture. Vous savez que dans une voiture d'aujourd'hui... Euh, vous savez combien de lignes de code dans une voiture moderne haut de gamme 2 millions Non. Non on est, enfin, on, est, on, est, on, est, on peut monter. Enfin, il y a des gens qui disent que ça, ça monte jusqu'à plusieurs dizaines de millions de lignes de code. J'ai même lu 100 millions. Alors, on parle de voitures de type Tesla ou autre, En hein, particulier, les voitures électriques euh, sont extrêmement. Euh, le, le moteur électrique est extrêmement simple par rapport au moteur explosion, mais cette complexité est reportée sur le pilotage du bousin. Or. Et euh, vous imaginez pas, par exemple, juste dans la façon de gérer les batteries de vos téléphones, la quantité de code qu'il peut y avoir derrière. Voilà. Alors, j'ai parlé de la voiture, on va voir, parce que c'est un exemple que je vais réutiliser, mais non seulement l'informatique envahit tout, même sur des îles désertes, on a du mal à s'en passer, euh, mais en plus, cette informatique devient de plus en plus concurrente. Et on va essayer de voir ensemble, dans cette UE, ce que ça veut dire. Alors, concurrente, on peut aussi utiliser le mot parallèle. Le mot réparti, ok, on va voir que c'est des variations de la concurrence. Concurrent veut dire que mon exécution n'est plus assurée par un seul programme unique, mais par un ensemble de programmes qui s'exécutent en concurrence. Après, ce qui va caractériser le parallèle du réparti, c'est que le parallèle, en général, on a plutôt tendance à penser à de l'exécution en concurrence sur une machine. Tandis que le réparti, ça va être sur une ou plusieurs machines avec une grosse différence entre les deux. C'est le fait que quand vous êtes sur la même machine, vous pouvez partager des éléments en mémoire. Vous pouvez plus, beaucoup plus difficilement le partager de manière répartie, ou en tout cas des latences qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et euh, que les communications sont beaucoup plus courtes quand vous êtes sur la même machine que lorsque vous êtes sur plusieurs machines, parce que là, vous, vous descendez euh, dans les couches réseau, vous passez par la couche physique, vous avez tous les phénomènes aléatoires qui peuvent être liés aux problèmes de communication, euh, collision de paquets, etc., etc. Et ça a une incidence très très importante. Euh, demain, on aura ce qu'on appelle des processeurs many cores. Vous savez que jusque dans les années 2000, on a eu la fameuse loi de Moore. Alors Le monsieur Moore qui a énoncé cette loi, c'était un ponte de chez Intel, qui a dit « c'est cool ». En gros, si on regarde les évolutions purement technologiques de l'électronique, vous avez tous les 18 mois, grosso modo, un doublement de la fréquence. Je ne fais rien, j'attends 18 mois, mon ordinateur va deux fois plus vite. Alors ce qui s'est passé, c'est que dans les années 2000, on a commencé à se heurter à des petites limites physiques. C'est tout bête, mais les électrons ne dépassent pas la vitesse de la lumière dire que c'est quand même pas mal, 300 000 km/s. Et puis, vous savez que la taille d'un chip, d'un composant électronique, c'est quand même relativement petit. Mais oui, mais encore une fois, nos processeurs, on commence à les cadencer à 3, 3,5, 4 gigahertz. D'accord Et donc, même sur de très petites distances, eh bien euh, cette fréquence, eh bien, fait qu'on atteint les fameuses limites euh, de la physique. Et donc, les gens ont commencé à, à avoir... Euh, des problèmes et donc du coup à se dire on va segmenter ces processeurs et en fait plutôt que d'avoir des processeurs qui continuent à monter en fréquence parce qu'on a les flux à s'en sortir eh bien on s'est mis à dire bah, dans le même espace on va continuer à miniaturiser et on va en mettre deux puis quatre puis 8 etc et l'heure actuelle dans les processeurs qui sont vendus on a facilement des processeurs à 8 coeurs. Sur mon portable, j'ai un 4 coeurs hyper-threadé, donc ça fait 8 fils d'exécution. Et vous montez facilement à plus, en particulier sur les machines de bureau, les, les tours, dans lesquelles vous pouvez avoir plusieurs processeurs multi-cœurs qui sont côte à côte sur la même carte mère. Et donc, vous avez, moi j'ai accès à des machines 96 cœurs euh, ou 64 coeurs. Ça commence à être assez sympa, avec beaucoup de mémoire, on arrive à faire des choses avec. Et bien évidemment, ça veut dire que notre vision de la programmation, elle change. Parce qu'on continue à vous dire, la machine d'aujourd'hui va deux fois plus vite que la machine il y a quelques années parce que j'ai deux fois plus de cœur, mais vous, vous doutez bien que ça n'est pas vrai d'un point de vue performance. Si je n'ai pas parallélisé mon programme, ben le programme il y a quelques années, il ne va pas deux fois plus vite. Puisqu'il irait deux fois plus vite, si j'avais doublé la fréquence, je ne peux plus doubler les fréquences. Les fréquences, elles ont tendance, depuis quelques années, si vous regardez les roadmaps des constructeurs et les évolutions des produits, euh, des processeurs qui sont vendus, vous voyez que c'est quelque chose qui a tendance à stagner. Et on parle demain d'architecture many Alors many ça veut dire qu'on ne va pas simplement se contenter d'avoir quelques cœurs, mais c'est plutôt de l'ordre de quelques dizaines, de quelques centaines. On parle, à l'horizon 2020 ou 2025, d'avoir des centaines, voire des 1024 cœurs, par exemple, sur un seul processeur. Alors ça pose des problèmes au niveau architectural, mais il se trouve dans un certain nombre de prototypes, et eh bien ces problèmes dans les laboratoires commencent à être résolus, et donc c'est en train de gentiment glisser au niveau des constructeurs. Donc c'est quelque chose qui peut nous attendre, le seul truc c'est que bien évidemment, si vous avez une machine avec 1024 cœurs, et que vous lancez votre Word bêtement programmé, il va utiliser un cœur, donc un 1024 e de la puissance de votre machine. C'est un peu malheureux. Donc la programmation concurrente, à cause de ça envahit tout. Regardons ici l'exemple de l'automobile. Je vous ai dit que dans une voiture, on peut avoir jusqu'à quelques dizaines de millions, de millions de lignes de code. À titre de comparaison, la navette spatiale en avait 400 000. C'est déjà un beau truc. Euh, je n'ose vous parler de la quantité de lignes de code qu'il y avait dans des sondes comme Voyager. Je vous rappelle que c'est l'objet qui a été envoyé le plus loin par l'homme, puisqu'il y a une de ces deux sondes, l'autre un petit peu en retard, qui est en train de sortir du système solaire. Okay. Ben, en fait, vous aviez, euh, je crois, deux cabines de mémoire à l'intérieur. Enfin, un truc, mais euh, pitoyable. Okay. Euh, parce que, effectivement, ben, on est sur des technologies de milieu des années 70. Non, en fait, non, le, la sonde, les sondes sont lancées en 1977. Sur les projets spatiaux, on fait 5 ans d'études de faisabilité. On fixe les choix technologiques. Et après, en général, il y a plusieurs années pour réaliser le projet final. Donc, les choix sur les sons de Voyager, en fait, ils ont probablement été faits au début des années 70, et donc avec la techno de l'époque. Effectivement, elle avait déjà évolué. Donc, ça veut dire que les sons de Voyager ont été envoyés avant l'invention du microprocesseur, qui est euh, traditionnellement daté de 64 ans. Donc, ici, dans un véhicule actuel, eh bien, tout est connecté, et en particulier, il y a un certain nombre de fonctions qui sont réalisées. Les couleurs sont un peu bizarres. Ça, c'est le vidéoprojecteur. Un certain de fonctions sont réalisées par différents processeurs. Alors, par exemple, je donne des exemples ici. Vous avez maintenant des radars frontaux. Vous gérez Les affichages sont de plus en plus gérés avec des écrans LCD. Vous vous doutez bien qu'il faut quelques lignes de code pour gérer tout ça. La gestion des commandes est de plus en plus. C'est plus des réostats ou des phénomènes électriques. C'est plutôt des, des interrupteurs euh, beaucoup plus électroniques. Vous avez également des radars de recul. Et tout ça, ça envoie un certain nombre d'informations. Vous tenez bien que le radar de recul, les radars frontaux et les commandes d'affichage, c'est réalisé par des dispositifs qui sont différents. Vous avez également énormément de choses au niveau du contrôle moteur. La carburation, euh, tous les problèmes d'optimisation, de gestion, de la température, etc. Vous avez également un certain nombre de contrôles qui sont gérés au niveau des roues. Par exemple, le fait que quand vous freignez, ben, on essaie d'améliorer l'efficacité du freinage, par exemple sur route mouillée, vous avez entendu parler de l'ABS. Mais vous avez également, quand vous accélérez, quand vous tournez, vous avez des contrôles de trajectoire. Moi, quand j'ai passé le permis, on me disait il ne faut jamais freiner dans un virage. Surtout quand, il, quand ça glisse, parce que quand vous freinez, vous mettez la voiture dans une situations où elle peut glisser. Maintenant, ces systèmes automatisés vous permettent de freiner sur route glissante, de mauvaise qualité, à peu près dans toutes les conditions. Et euh, vous avez euh, également euh, toute une série de mécanismes, par exemple, les relations entre la gestion des airbags et des ceintures de sécurité. Si la ceinture de sécurité et l'airbag sont déconnectés, l'objectif, si vous voulez, c'est que la ceinture elle vous retient et l'airbag il vous réceptionne. Okay Mais l'airbag, il explose. Et l'airbag, il est gonflé à bloc. Si vous atteignez l'airbag trop tôt, au moment où il est en phase de gonflage, ben vous vous retenez à un mur. C'est un mur d'air, mais c'est un mur quand même. Donc vous éclatez la tête. Okay et donc l'objectif des ceintures, c'est de vous retenir suffisamment pour que vous rencontriez l'airbag à peu près au bon moment. Pour une personne normalement constituée, c'est qu'en fait, on va prendre des humains de taille à peu près raisonnable. On a une marge de manœuvre. Parce que si vous est trop tôt, vous êtes dans la phase où l'airbag est gonflé. Il faut que vous rentriez dedans au moment où il se dégonfle. Et c'est ce dégonflage qui va effectivement amortir le choc. Et les ceintures de sécurité, il ne faut pas non plus qu'elles vous retiennent trop, sinon elles vous défoncent complètement l'épaule et le thorax. Et en fait, il y a un couplage, par exemple, entre les deux, qui sont assurés par, bien évidemment, des capteurs qui sont différents. Chaque capteur, c'est ce qu'on appelle des Digital Signal processors, donc il y a un petit peu de code dedans, et vous sentez bien que là, un petit peu de code réparti sur des DSP et sur un contrôle. Euh, ici, pareil, sur les quatre roues et sur un système de contrôle de la centrale d'ABS, etc., etc. Même topo pour les radars de recul qui vont éventuellement maintenant déclencher euh, des dispositifs directement, pour anticiper les réactions du conducteur, etc., etc. Et puis, bien évidemment, vous avez tout ce qu'on appelle les phénomènes de confort, l'infotainment, la clim, la radio, le machin, etc., etc. Et puis le fait que maintenant la voiture, elle est en plus connectée en réseau. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que c'est tellement réparti que ça s'exécute sur plein de processeurs différents. Et euh, ces processeurs, euh, pendant longtemps, vous avez, des, enfin, vous avez des dispositifs avec des fils de cuivre partout. Maintenant, vous avez un vrai bus. Un bus au sens informatique du terme. Il y a même un standard qui a été mis en place. C'est l'industrie allemande qui est assez en pointe de ce genre de choses, qui, dans les années 2000, a défini le standard Autosar. Enfin, ils ont même commencé fin des années 90, ça. À... Ils sont un peu moins cons que les constructeurs français. Ils anticipent un petit peu plus et ils sont vraiment leaders au niveau mondial. C'est pas pour rien que les Allemands ont racheté euh, Chrysler, machin, enfin bon, bref ils ont pas mal fait leur marché à peu près partout dans le monde parce qu'effectivement ils ont énormément d'avance sur ces trucs là et du coup votre voiture vous voyez ça comme un machin essentiellement mécanique non c'est devenu de plus en plus de l'informatique mais c'est de l'informatique répartie parce que tout ça, ça doit fonctionner en même temps juste en détail il faut qu'évidemment le fait que vous ayez mis la température de la clim sur 19 degrés ou 20 degrés n'influe pas sur les performances de l'ABS il ne faut pas que les signaux euh, qui sont euh, échangés sur ce bus, c'est évidemment pas un bus Ethernet, c'est un bus avec des propriétés temps réel fortes, eh bien, un euh, pas. Alors là, évidemment, on a des systèmes qui sont sympathiques. Au lieu d'être simplement répartis ou concurrents, ils sont également critiques. Critiques parce que si ça déconne, si quand j'appuie sur le frein, ça freine pas, vous sentez bien ce qui peut se passer pour les passagers du véhicule ou éventuellement euh, les gens qui euh, seraient sur la trajectoire du véhicule qui ne freinent pas et puis c'est également temps réel parce que vous avez des contraintes temporelles extrêmement strictes à réaliser et pour plein de fonctions hein, pas simplement pour le freinage, pour la carburation aussi si vous envoyez l'étincelle trop tard ça marche pas, les contrôles de pollution ne sont pas euh, respectés, enfin quoi que les contrôles de pollution on va éviter d'en parler vu euh, les histoires de dieselgate en ce moment hein, D'accord? mais euh, l'idée c'est un petit peu ça donc dans la vie de tous les jours vous en trouvez hein, et puis, si on regarde ailleurs, bah dans les transports, c'est vrai partout. Alors, on commence par le ferroviaire. Alors, par exemple, dans les rames, vous avez énormément, les rames, c'est un système réparti. Vous avez un réseau local à l'intérieur. Et puis, vous imaginez bien que le dispatching dans les gares, vous avez plein de trains à gérer. D'accord Puis, il faut éviter qu'il y ait deux trains qui soient sur la même voie au même moment. Si possible, même dans le même sens. Hein, ça fait des collisions. Il faut que vous sachiez que dans le TGV, dans le TGV on s'imagine, cool, le conducteur, il regarde la fenêtre et puis il a des panneaux mais à 270 ou 300 km h les panneaux, il n'a pas le temps de les voir, ils arrivent trop vite. Donc la signalisation, elle est transportée à l'intérieur. Il faut un paquet de lignes de code pour qu'elles soient transférées. Et bien évidemment, il ne faut pas que ces lignes de code plantent. Et ces lignes de code, il ben, y en a dans le train, mais il y en a bien évidemment tout autour de l'infrastructure. On a affaire à nouveau à un véritable système réparti. Dans l'aéronautique, dans l'avion, on a un véritable système réparti. En particulier, le gros enjeu à l'heure actuelle, c'est d'alléger les avions. Donc toutes les commandes, de gouverne, eh bien, elles ne sont plus réalisées par des câbles qui vont partout, c'est des commandes électriques. Donc l'avion devient de plus en plus tout électrique. Pendant le moment, on faisait les deux, parce qu'on avait un peu les chocottes, on disait, bah, si par hasard, il hein, y a un problème sur le moteur électrique, on peut se rabattre sur les commandes manuelles. Et eh maintenant, c'est terminé, les avions qui sortent, les derniers, ils sont tout, tout électriques. Bon. Là aussi, c'est un vrai système réparti. Puis Si vous prenez un Airbus A380, par exemple, où vous réalisez que vous avez de la véritable vidéo à la demande, vous imaginez bien qu'il faut un peu d'infrastructure pour gérer de la VOD sur 500 passagers en même temps. Ce n'est pas un petit PC dans un coin qui va gérer ça. Et si vous regardez sous les sièges, vous réalisez qu'à intervalle régulier, vous avez des pockets de PC, ils sont connectés dans un réseau Internet, d'accord et euh, toute l'infrastructure est gérée comme ça. Et chaque pocket de PC assure la vidéo la demande un certain nombre de sièges. Vous imaginez que, bah, vous voyez que déjà, il y a un petit peu plus d'informatique que prévu. Bien évidemment, le réseau de distrait, fin de, le, le réseau de, de loisirs de l'avion et le réseau critique de l'avion ne, ne communiquent pas. Et puis les avions, il faut également les gérer et le trafic aérien, c'est quelque chose de très très compliqué à gérer. De plus en plus, on est assisté euh, d'ordinateurs. Dans le spatial, il faut coordonner les satellites. C'est fabuleux ces satellites qu'on envoie à l'autre bout du système solaire. Okay. Mais euh, bien évidemment, ces satellites, euh, quand vous envoyez un satellite sur Mars, l'information que vous envoyez sur Mars, mais entre 8 minutes et de l'ordre de 20 minutes à arriver sur Mars. Donc si j'appuie sur un bouton pour dire à un robot qui est sur Mars « avance de 5 mètres », eh bien, il se passera plusieurs minutes avant que ce robot ne reçoive la réponse. Et c'est même pire parce qu'on ne peut pas déconner. Il faut qu'on soit sûr de ce qu'on a. Donc en général, on envoie un ordre on fait un checksum de cet ordre à l'arrivée et on renvoie le checksum pour s'assurer que l'ordre n'a pas été déformé par la transmission. Ce n'est pas la fibre optique hein, entre Mars et la Terre. Il y a juste des petits environnements hostiles pour le, la, la, les aspects réseaux. Et quand on est sûr qu'on a bien reçu l'ordre, on l'envoie. Donc, mes 8 à 20 minutes sont transformées en 1, 2, 3 allées, enfin 3 trajets pour envoyer l'information. Donc, quand la sonde elle est au large de Pluton comme New Horizons, c'est 4 heures et demie lumière. D'accord Donc vous imaginez bien que là, on a beaucoup d'informatique. On a de l'informatique qui est euh, répartie avec plein de petits capteurs. Il faut en plus gérer des problèmes de consommation d'énergie, etc., etc. Mais c'est de l'informatique très répartie. Il se passe des choses au sol. Il se passe des choses, enfin au sol, sur Terre. Il se passe des choses dans la sonde qui est déjà elle-même un système réparti avec des capteurs un peu partout. D'accord Mais c'est de l'informatique euh, répartie. Et puis, bien évidemment, on parle toujours dans le spatial de coordination fil de télescopes sur Terre pour faire des télescopes avec des focales qui font plusieurs centaines de kilomètres pour avoir des objets toujours plus loin. Ben il faut les synchroniser, vous imaginez que chaque télescope est lui même un sacré système informatique, et puis si je prends des télescopes euh, au Chili, euh, dans le désert de gofor on les met dans des endroits où il euh, n'y a pas trop de perturbations euh, visuelles, et eh bien là aussi on a un vrai système. Euh, informatique répartie concurrent donc euh, on est en train d'envisager de faire des constellations de, télé de, de, de, de satellites qui chacun mesure des, des éléments pour là aussi faire des télescopes alors là il y des dizaines de milliers de kilomètres euh, de, de, de, de, de diamètre donc pour mesurer des signaux très, très très très très très faibles là aussi il faut de la précision qui est centimétrique sur des distances qui sont de l'ordre de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de kilomètres ça dépend de la taille du télescope que vous voulez faire il y a des domaines liés à la santé, on parle beaucoup de Body Area Networks, c'est des réseaux de capteurs que vous avez sur vous. Alors Pour l'instant, ça concerne soit les grands malades, soit les sportifs de haut niveau qui veulent éventuellement monitorer leur, leur, leur effort et voir comment on peut l'optimiser. Donc vous avez un certain nombre de, de capteurs, chaque capteur est équipé d'un bout de programme et tout le monde communique en Bluetooth ou avec d'autres différents types de mécanismes de ce type et vous avez là un véritable système concurrent. Okay. Euh, on parle beaucoup de villes intelligentes avec des buildings ou des, des, des, des bâtiments qui auraient des informations, qui transmettraient des informations. Ben, là aussi, on sent bien que ce n'est pas simplement un programme qui va gérer l'intégralité de la ville intelligente, voire même un quartier. Ça va être des choses qui vont être dans chaque bâtiment et qui vont se coordonner. Euh, on parle pour la résolution de systèmes complexes, euh, équations ou autres, etc., euh, liées à l'IA ou pas. On a de plus en plus besoin de ce type de calcul. Donc, bref, tout ça pour vous dire. Que, au jour d'aujourd'hui, un informaticien a du mal à se passer de cette compétence. Alors, il y a deux ans, on a entièrement réformé cette UE en changeant de langage de programmation, on est passé à Java, et on a fait un truc, c'est que j'ai enregistré, comme je le fais là, euh, j'ai fait ce que j'appelais un verbatim vidéo du cours. Et donc, il y avait chaque cours se transformait en une vidéo de la durée du cours. Et on a observé, donc ça c'est euh, des statistiques euh, amoureusement fournies par YouTube, qu'avant le partiel, on avait un pic de vision, qu'avant l'examen, on avait un pic de vision, et qu'avant le rattrapage, on avait un pic de vision. Ça c'est marrant, hein On est vraiment étonnés. Et, donc, l'idée c'est qu'il y avait un cours magistral il y a deux ans, classique, qui était enregistré, et ça vous permettait de revoir pas tout le coup, mais éventuellement des morceaux que vous n'auriez pas forcément très très bien compris. Et puis on avait en TD et en TME un fonctionnement classique euh, de CTU, Donc euh, avec des euh, TD et des... Et en fait, euh, ce qu'on a fait l'an dernier, au vu de, de ces essais, alors il si, y a un truc qui s'est passé, on ne savait pas trop, hein, c'est qu'en général, euh, les rattrapages, ça nous saoule toujours. Je ne vous recommande pas d'aller au rattrapage, mais parce que c'est une hécatombe. Et on a observé qu'on avait un taux de réussite anormalement élevé au rattrapage, donc on s'est dit peut-être que c'est ce pic-là, le fait que les gens et les étudiants aient réaccès euh, au cours, euh, qui a peut-être joué. L'an dernier, on a fait un truc un petit peu différent, nous allons reconduire cette année, c'est qu'on a euh, gardé que trois cours en amphi. Et puis le reste du cours est fourni sous forme de vidéos, mais pas des vidéos qui sont le cours in extenso, mais qui sont des vidéos, le cours étant divisé en sections relativement courtes, et qui sont en fait des vidéos qui euh, abordent des concepts, éventuellement des illustrations de ces concepts, qui sont des vidéos qui vont jusque, en général, elles font entre 10 et euh, parfois 20 minutes. Il y a peut-être une vidéo qui est un peu plus longue, mais on, essaie de les, de, on a essayé de les raccourcir. Alors là, on a observé, non, c'est pas le même nombre de vues, mais on, parce qu'il y a beaucoup plus de vidéos, il y en avait avant, il y en avait une parcours, là, il y en a évidemment beaucoup plus. Et on observe toujours les mêmes pics, d'accord Alors, évidemment, les pics ne sont pas forcément les mêmes, mais le nombre de vidéos qui est en jeu n'est pas non plus le même, donc c'est difficile de... De comparer, Et là aussi, on a observé euh, un taux de réussite en... en rattrapage étonnamment élevé. Alors du coup, ben, ça fait deux ans donc on dit on va reconduire cette expérience. Donc en fait, on va avoir à nouveau une UE où il y aura peu de cours magistraux. Alors par contre, ça veut dire que ça ne peut marcher que pour les étudiants qui jouent le jeu et qui utilisent cet outil à bon escient. Et en fait, ce qu'on a réalisé aussi, c'est que, indépendamment du fait qu'on avait un meilleur résultat en rattrapage, les étudiants qui jouaient le jeu, et on le voyait en TD, en TP, etc., et ben, en général, euh, ils cartonnaient, mais exponentiellement plus qu'avant. Donc l'idée est de dire, plutôt que d'avoir un cours magistral à des horaires précis, vous pouvez regarder les vidéos à votre rythme, l'avantage c'est que s'il y a quelque chose que vous ne prenez pas, vous pouvez revenir en arrière, etc. Il y a un forum... Oh, J'ai dû écrire tout ça... Voilà. Donc, le cours est en ligne, il sera mis en ligne toutes les semaines. Euh, vous pouvez regarder la semaine dernière si vous voulez tout voir, mais c'est un peu débile. D'autant plus qu'il y a des modifications qui ont été faites, parce qu'un euh, cours, ça évolue. Donc, euh, c'était la première session euh, il y a deux ans, l'an dernier, c'était une révision déjà, on corrigait des bugs, des trucs comme ça. Et puis, euh, bon, bah, il y avait encore des petits détails euh, qui ont été euh, mis à jour. Donc, euh, l'idée, c'est que ici, ça c'est euh, l'URL du site Compagnon, de l'UE. Et ceci le compagnon de l'UE, bah, toutes les semaines, je publierai un nouveau jeu de vidéo. Et euh, l'idée, c'est qu'encore une fois, pour les TD et les TME, donc les TME, les sujets, euh, les travaux, euh, enfin les, les TP quoi, et hein, eh bien en fait, vous allez avoir les sujets qui vont être en ligne et puis sur euh, les TME, ils vous seront distribués en TD. Donc on économise du papier, en TME, vous êtes sur machine, il n'y a pas de problème. Et euh, l'idée, c'est qu'effectivement, eh on va vous donner ces ressources au fur et à mesure. Alors, ça ne marche bien évidemment que si vous jouez le jeu. C'est-à-dire que si vous arrivez en TD en n'ayant pas regardé les vidéos, vous êtes mort. Mais vous êtes aussi mort que si vous allez en TD sans avoir été en cours. D'accord Un enseignement, une UE, c'est une coordination entre la partie magistrale, la partie travaux dirigés et puis la partie travaux pratiques. En général, en amphi, vous n'osez pas poser de questions. Donc l'idée est de dire « Peut-être que via le forum... » Vous oserez poser plus de questions. Bon, l'an dernier, pour être franc, vous verrez, hein, j'ai gardé le forum de l'an dernier, j'ai simplement créé euh, des archives en disant que ça pouvait être intéressant euh, que les étudiants euh, regardent ce qui s'est dit l'an dernier. Il n'y a pas eu énormément de messages, ce qui est un peu malheureux parce que c'est un outil que vous pouvez utiliser. Et puis, l'autre manière euh, de réagir, si vous avez trop peur de m'envoyer des mails ou de passer par le forum, c'est de discuter avec votre de charge de TD ou de TP. Okay c'est que lui, il est à même de répondre aux questions. Donc, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas très, très bien compris sur... Euh, le cours, et eh bien euh, vous pouvez également euh, vous adresser à eux. Oui, quand tu veux. Alors, du coup, on va garder trois cours en présentiel qui sont un peu stratégiques. D'abord le premier, celui-là. Donc je vous explique un petit peu comment ça se passe. Et puis éventuellement, euh, si vous avez des questions, euh, j'y répondrai. Et puis, vous savez, il y a un truc qui s'appelle partiel. D'accord C'est début novembre. Et la semaine d'après le partiel, je fais un deuxième amphi qui sera essentiellement la correction en live du partiel. En général, je m'arrange pour corriger à minima des copies et je vous sors aussi un peu des perles et on discute par rapport aux solutions. Quand elles sont erronées, pourquoi ces solutions sont erronées. D'accord Et puis, il y a le dernier cours où l'idée est de ne pas introduire de nouveaux concepts. L'idée, c'est simplement, vous venez avec vos questions... S'il y a un point que vous n'avez pas vraiment compris et euh, l'enseignant en TD euh, répond pas de manière à ce que vous avez compris ou je ne sais pas ou que vous avez vraiment toujours pas compris, eh bien on peut revenir, on peut simplement faire des annales d'examen, c'est juste dommage. Mais on peut aussi, je peux aussi répondre à des questions particulières que vous vous poserez sur un exercice ou sur les aspects du cours. Alors, sur ces trois amphis, on fera un verbatim vidéo. Mais je vous recommande quand même de venir, parce que le jour où on fera la correction en live du partiel, vous aurez peut-être des questions à poser. En général, ça ne prend pas la totalité du cours, la correction en live du partiel. En général, je vous montre comment vous pouvez avoir 20 points en une heure, alors que vous avez 1h45 au partiel. En général, vous sortez un peu dégoûté parfois. Mais bon, Mais l'idée, c'est que du coup, il nous reste au moins trois quarts d'heure pour discuter. Donc, s'il n'y a pas de questions, très bien, moi je rentre dans mon bureau, hein, j'ai autre chose à faire, il n'y a pas de problème, j'ai de quoi m'occuper. Mais si vous avez des questions, ben, encore une fois, vous pouvez les utiliser, ces 45 minutes. Et puis même tôt pour le 12 décembre. Le 12 décembre, vous pouvez regarder le verbatim vidéo après coup, mais si vous avez une question qui n'a pas été posée, bah, tant pis pour vous. D'accord Donc je vous recommande quand même, malgré tout, de venir simplement l'idée, c'est que le verbatim vidéo, il vous sert. Tiens, il y avait, il avait cette question qui avait été posée, je ne me souviens plus très bien de la réponse, ou je n'ai pas très bien compris la réponse, ou je ne suis pas sûr d'avoir correctement noté la réponse. Et bien ce n'est pas grave, je peux regarder la portion qui était consacrée à la réponse, et puis... Euh alors, comme je vous l'ai dit, pour les questions, il y a un forum qui est dédié. Alors, bien évidemment, euh, le forum, il est modéré. C'est-à-dire que les gens qui mettent des messages d'insultes et autres euh, noms d'oiseaux, ben, pfft, ils seront éjectés, voire même bannis. Encore une fois, ça ne sert à rien. Je veux dire, c'est débile. Ça, ça prend du temps à tout le monde. Euh, mais l'idée, c'est que vous puissiez poser des questions. Alors, autant quand vous rendrez vos exercices, vous êtes authentifié, on sait qui vous êtes. Autant sur le forum, vous, avez, vous pouvez vous appeler. Toto 44 ou tartempion 17, et on se fout de qui vous êtes. Donc, si vous n'osez pas poser des questions, parce que vous avez peur de paraître ridicule, quand je vois mes fils, la crainte de ce que, comment ils disent, je, de, de, se l'afficher, euh, eh bien, euh, bah vous pouvez, là, dans l'anonymat, d'un pseudo, poser des questions. Moi, je dis qu'il n'y a pas de questions cons, il y a des réponses comptes, mais n'hésitez pas à utiliser ce forum, hein, vous êtes censés être des, des as du clavier, donc ce serait malheureux. Alors, bien évidemment, je ne suis pas tout seul, donc on est cinq dans l'équipe pédagogique, donc moi je suis responsable de l'UE et je m'occupe du cours, dans des conditions un peu particulières, bien évidemment, euh, puisque le cours est enregistré, filmé, monté. Je vous garantis qu'une heure de cours préparé, tourné, filmé, monté, c'est pas tout à fait rentable par rapport à un cours en amphi. D'accord? Puisque tourner une heure de vidéo, vous mettez en général, je mets en général, et encore je commence à être euh, entraîné, pas moins d'une heure et demie. Mais monter, c'est x7, fois x8. Fois D'accord Donc pour une heure que vous voyez, derrière, il y a quasiment 10 heures de boulot. Ok bon, C'est normal, hein, je veux dire. C'est aussi le jeu de Alors, vous avez donc quatre groupes. Euh, le, alors, je ne me souviens plus trop, je crois que le groupe 1, c'est le lundi après-midi. Hein. Donc vous aurez affaire à Florent Coria. Le groupe 2, c'est le... Je crois qu'il a un groupe le mardi. Non, c'est le mercredi. Vous aurez affaire à Marjorie-Bourna. Il est un petit peu décalé euh, le soir. Le groupe 3, c'est celui du jeudi. Euh, vous avez Amélie Yesad Et le groupe 4, il est vendredi. Vous avez Claude Duté. Alors, je vous mets les coordonnées de ces gens-là. Ça veut dire... C'est pas pour rien, hein, c'est bien évidemment pour que vous puissiez les contacter si vous avez euh, un souci. Les groupes de TD sont blindés. D'accord C'est-à-dire qu'on est en train, pour euh, des gens qui ont des soucis d'inscription, d'envisager de bascrire à les 33e, en pariant sur le fait qu'il y a, euh, hélas, de l'absentéisme et de l'abandon. Mais donc, je vous demanderai d'aller dans votre groupe de TD et de ne changer de groupe de TD qu'avec l'accord de l'enseignant. Et si possible, si l'horaire vous convient mieux, avec un échange fait avec un autre étudiant, à contacter ces étudiants. Et surtout, encore une fois, ne changez pas de groupe comme ça. en... Parce que l'horaire vous arrange mieux Parce que vous imaginez, un groupe à 32, s'il y a des étudiants supplémentaires qui arrivent, voilà, les salles, elles ont été calculées pour 30-35 étudiants. On ne peut pas en mettre 45 comme ça. voilà. Euh, alors, oui, on a souhaité ne pas faire de rappel de cours en TD et en TP. Là aussi, c'est parce que si on fait des rappels de cours en TD, pas de problème, on en fera moins. Encore une fois, là, on est sur une discipline qui est la programmation. La programmation, c'est des choses qui s'apprennent, mais qui se vivent. C'est un petit peu comme la conduite. Vous avez votre permis, c'est pas parce que vous avez le permis que vous savez conduire tout de suite. Vous savez utiliser un véhicule, et en général, quand vous avez fait euh, quelques dizaines de milliers de kilomètres, il bah, y a plein de choses que vous voyez beaucoup mieux. C'est-à-dire que vous voyez, tiens, le Gust là, il a, son... il a oublié son clignotant, mais il est en train de faire une, man une manœuvre zarbi, en fait, il va... Il... il va changer de fil. D'accord Etc. Donc en fait, la programmation, c'est la même chose. Est, il est très important que vous acquériez des réflexes. Et ces réflexes, ils s'acquièrent par l'analyse d'un certain nombre de situations et par la pratique de l'art de programmer. Et en particulier, vous découvrez qu'en programmation concurrente, il y a plein de trucs extrêmement compliqués. Ce n'est pas un peu plus compliqué que la programmation classique que vous maîtrisez déjà, c'est beaucoup plus compliqué. Hein, en particulier, vous verrez, il y a des vidéos qui sont consacrées là-dessus avec ce qu'on appelle l'indéterminisme, le fait que euh, sur euh, un programme séquentiel, les instructions s'exécutent les unes après les autres. Ça a l'air débile, mais ça simplifie énormément les choses. Quand vous avez deux flux d'exécution et qu'entre I et J, vous n'avez aucune assurance... Même si éventuellement il y a une relation de causalité, de, de, de causalité pardon, entre l'instruction i et l'instruction j qui sont sur deux flux d'exécution différents, si cette relation de causalité, elle, ne garantit pas, elle, est, elle est mal faite, elle existe, mais elle n'est pas programmée de manière avec une synchronisation par exemple à ce que i ait lieu avant j, eh ben, vous aurez des cas où j aura lieu avant i et par exemple il y aura une, dorée, une donnée erronée. Parce qu'elle n'aura pas encore été produite. Et vous savez dans la mémoire on trouve toujours quelque chose. Éventuellement la valeur de la dernière valeur qu'elle a contenue. Il y a n'importe quoi. Donc, c'est assez important. L'autre chose sur laquelle j'insiste, là aussi, c'est un souci d'efficacité. Si vous arrivez en TP et que vous passez, moi j'ai vécu ça quand je faisais des TP, euh, que vous passez une demi-heure à lire le sujet. Bah, c'est une demi-heure d'abord pendant, pendant laquelle l'enseignant s'emmerde. Il tourne en rond et puis il ne se passe rien, pas de question. Et ensuite, c'est une demi-heure de présence face à un enseignant qui est complètement perdu pour vous. Donc, que ce soit en TD ou en TP, je n'insisterai jamais assez sur le fait que vous avez intérêt, d'abord à venir et ensuite à anticiper sur euh, tout cela. Donc c'est enfin partie des conseils. Donc regardez les vidéos à l'avance. Là aussi, alors vous verrez, hein, comme les TD, les sujets seront produits un petit peu à l'avance. Vous verrez les thématiques. Bien évidemment, le cours est en avance sur les TD, qu'en en avance sur les TP. Ok On essaie de maintenir cette dépendance. Préparez vos TD et TME à la lumière de ce qui est dit en cours et ce qui était dit aux séances précédentes, de manière à, effectivement, comme je l'ai dit, exploiter la présence de vos étudiants au maximum, sachant qu'on fera le moindre appel de cours possible. Le cours, il est censé être connu. Alors, bien évidemment, si vous avez une question sur le cours, n'hésitez pas à la poser au début. Pas de problème. Mais on ne fera pas un rappel parce qu'on a besoin d'un rappel, d'une notion pour réaliser tel ou tel exercice. J'insiste sur le fait qu'une licence ne s'obtient pas par hasard. Je vous rappelle que désormais, nous avons enfin le droit de sélectionner au niveau des masters. Alors, ça devient important parce que, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais en gros, tous les ans, euh, on arrive dans la classe d'âge des bébés 2000. Okay, vous êtes des bébés un peu avant 2000. Euh, mais, euh, c'est-à-dire qu'on est en train de faire face à une explosion euh, démographique. Alors, elle pouvait être planifiée il y a 10 ans, parce qu'il n'y a rien de plus prédictible que... Du, déterminer qu'une classe d'âge va atteindre les 18 ans, aura son bac et rentrera à l'université. Manifestement, nos politiques avaient été ailleurs, donc maintenant, elle est là. Et effectivement, on se retrouve face à des contraintes qui sont assez importantes, et du coup, on ne peut pas accepter une quantité arbitrairement élevée d'étudiants en master. Sachant que le master à l'UPMC, c'est un master qui est très bon, mais c'est le plus grand master de France. Alors, l'an dernier, on avait plus de 800 étudiants. C'est trop. C'est manifestement trop entre le M1 et le M2. D'accord Donc, ça veut dire que une licence ne s'obtient pas par hasard, mais une licence obtenue à 10 plus epsilon, plein de modules compensés, compensation annuelle activée toutes les années, ça ne va pas le faire. Parce que comme notre, licence, notre master est très attractif, puisqu'il est très reconnu, nous avons énormément d'étudiants qui viennent d'autres universités de France et de Navarre et de l'étranger. Et donc par conséquent, vous serez mis en concurrence avec d'autres étudiants de bonnes universités viennent de l'extérieur. Ce pas parce que vous êtes à l'UPMC que vous aurez une place forcément raisonnable. Donc je vous recommande, ça ne concerne pas que mon cours, mais ça concerne l'intégralité des enseignements en licence, de faire en sorte que tout se passe bien pour vous. c'est-à-dire de préparer raisonnablement les choses. C'est un travail à temps plein, c'est difficile un travail d'étudiant, hein mais il faut profiter de cette phase de votre vie où votre cerveau est encore suffisamment euh, malléable pour pouvoir euh, faciliter les apprentissages. Après, vous allez voir, ça se sclérose un petit peu, puis on devient un peu vieux con comme moi. Euh, mais euh, profitez-en de manière à ne pas perdre bêtement des années. Là aussi, même le gars qui a sa licence correctement, mais qui a mis 6 ou 7 ans à l'avoir, sans raison valable, hein. on a des étudiants qui mettent 6 ans à avoir leur licence, mais qui ont leur licence à mi-temps parce qu'à côté, ils travaillent, parce qu'ils ont besoin d'une activité salariale pour faire. Ceux-là, ils sont traités évidemment normalement. Mais un étudiant qui n'a a priori pas de raison d'activer ce genre de dispositif, qui met 6 ou 7 ans à avoir sa licence, là aussi, c'est quelque chose qui nous fait réfléchir au niveau des entrées. En master. Donc bref, une licence, ça ne s'obtient pas par hasard, ça s'obtient quand même avec un certain travail. Il faut que vous sachiez, et beaucoup d'étudiants qui ont fait parfois leur L2 dans d'autres universités qui arrivent au niveau du L3, ou des gens qui arrivent du L3 en M1, disent que le niveau d'exigence est élevé. Alors, il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est quand vous sortez, c'est le diplôme il est aussi coté. Parce que Vous avez... Euh, Plutôt un bon niveau en sortant. et C'est ce qui ressort euh, euh, des gens qui prennent nos étudiants en stage. L'inconvénient, c'est qu'il faut aussi bosser. Et en particulier pour ceux qui viennent d'autres établissements, il se peut que vous ayez intérêt à vous préoccuper euh, des prérequis. Alors, euh, le site Compagnon est en ligne depuis hier après-midi. La semaine 1, avec les deux semaines est en ligne. Alors, elle est cool et pas cool. Elle est assez chargée au niveau vidéo parce que je casse tous les rappels Java. D'accord Donc, on utilise le langage Java. On suppose que vous connaissez Java. Si vous avez fait un cursus à l'UPMC, je pense pas que vous ayez échappé à Java. Est-ce que quelqu'un a échappé à Java ici Est-ce que vous avez échappé aussi à un langage objet Bon, vous avez une bonne semaine, là hein Peut-être même le week-end Ce n'est pas un vous avez quand même déjà programmé. D'accord, mais bon. Alors, ne vous inquiétez pas, on fait pas de l'objet de fou. D'accord Mais... On est dans un langage objet, tout fonctionne par héritage, par instantiation de classe, etc. Vous ne pouvez pas y échapper. D'accord Donc, cette semaine, il y a un peu plus de vidéos que les semaines habituelles. Donc là, vous avez plus de deux heures. Euh, tandis que d'habitude, en général, euh, enfin bon, plus de deux heures, on va dire, hein, pudiquement euh, Alors que d'habitude, vous aviez en général entre une heure et demie et 1h45 de vidéos. Ce qui correspond à la durée que vous auriez euh, ici. On a essayé de, évidemment de maintenir l'équilibre. Euh, mais ils sont extrêmement importants parce que c'est le seul moment où on fera des rappels de Java. Et puis ces rappels on les fait en cavalant parce que se... j'estime que je m'adresse à une population d'étudiants qui ont un L2 et que les étudiants qui ont un L2, euh, on ne passe pas autant de temps à leur apprendre un nouveau langage que des étudiants qui sont en L1. Je vous rappelle que lorsque vous allez démarrer votre carrière, en fait, si je regarde moi, donc moi j'étais à votre place donc en L3 en Oula, 85, 80, bon, ça fait longtemps donc, euh, eh bien, aucun des langages qu'on m'a appris, je ne les utilise aujourd'hui. D'accord Mais ça ne m'empêche pas de programmer en Java. Java, je m'y suis mis il y a deux ans. En fait, je m'étais mis dans les années 90, je n'avais pas aimé, je suis passé à autre chose. Et puis quand on a passé le cours à Java, ben, je me suis remis à Java. D'accord Bon, ben voilà, je veux dire... Euh, quand, en 2005, il a fallu créer le site d'inscription pour les étudiants de master, je me suis mis à PHP, 15 jours. Okay Donc c'est le temps, dans votre carrière... Qu'on va vous octroyer pour apprendre un nouveau langage. Et vous verrez, que quand vous avez appris un certain nombre de langages, ben en gros, euh, vous retrouvez un peu les mêmes concepts. Le sucre syntaxique est différent. Donc, au début, vous êtes avec la, la data sheet qui vous donne euh, les constructions syntaxiques euh, du langage, comment faire un if, comment ça. Et puis, au bout d'un moment, ben, les réflexes se rentrent et puis ça passe. Mais il est crucial que vous appreniez... Alors, du coup, bah, vous allez l'expérimenter euh, en live, avec le petit côté euh, jouissif. Mais que vous avez fait pour pas faire d'objet chez nous Là, Vous avez échappé entre les yeux ou vous venez d'ailleurs Bon, c'est... Ouais, c'est... On est en 2017, hein Même l'industrie se met à l'objet. Comment je faisais mes études où euh, les langages objets, small talk de l'époque, ça sortait pas des laboratoires On pouvait faire l'impasse sur l'objet en 2017, là, euh, vous aimez vivre dangereusement. Mais ce n'est pas grave, vous avez, vous avez une semaine pour vous rattraper. Euh... Alors, donc, les suivantes seront mieux dimensionnées en termes de durée, mais on voit quasiment toutes les semaines de nouvelles notions. Donc, si vous prenez 15 jours de retard, vous perdez deux notions. Les notions s'enchaînant, en se construisant les unes sur les autres. D'accord Donc je vous recommande là aussi d'être assez régulier. Encore une fois, ce que je dis sur mon UE, je le dis parce que je sais très bien comment on fonctionne, mais c'est pas non plus dénué de sens pour les autres UE que vous suivez en licence d'informatique. Et puis, j'ai fait quelques corrections, parce que régulièrement, on me signale, c'est normal, hein, je veux dire, on n'a pas la science infuse, je, dire, je peux faire des erreurs, et un grand spécialiste euh, peut faire des erreurs. d'accord. Surtout quand nous, on dé développe quelque chose, on rédige des transparents, etc., on est le nez dedans, il y a des choses parfois évidentes qu'on ne voit pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'an dernier, quelques étudiants m'ont signalé des bugs, vous verrez qu'il y a parfois des erratomes, soit je les ai vus au montage, soit ils m'ont été signalés par gens. parfois ça a amené à retourner certaines vidéos, ou partiellement certaines vidéos. Donc, il se peut qu'il reste des bugs, là aussi, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui est étrange, rien n'empêche d'en discuter. Après, c'est un faux bug, c'est un faux bug, c'est un vrai bug, ben c'est un vrai bug, je le corrige. Voilà, ben c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, donc euh, ça va être une séance de cours comme vous les aimez, courte, mais rassurez-vous, il y a deux heures et quelques de vidéos qui vous attendent